Bonjour élèves harmonicistes, c'est la vidéo du samedi midi, la bien nommée, puisque nous sommes samedi midi. <rire> Hier c'était la fête de la Zikmu, la teuf, non pardon, la teuf de la Zikmu, bon d'accord, la fête de la musique. Et euh, bah, je voulais te jouer un petit morceau sympa pour célébrer la fête de la musique. Euh, alors je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme symbole le 21 juin Mais bien sûr, Matt Dennis Matt Dennis nous a quittés le 21 juin 2002. Matt Dennis était un chanteur, un pianiste et surtout un excellent compositeur. Il a écrit euh, un morceau que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, que je joue depuis des années, et je me suis rendu compte que bah, bizarrement il n'était pas sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Bizarre C'est un morceau qui s'appelle Angel Eyes, avec un côté plutôt dramatique. Et donc j'ai décidé de jouer ce morceau avec une façon plutôt dramatique. Super, eh ben, écoute, je, je te laisse euh, écouter la démonstration sur la bête de course en si bémol. Et si ça t'intéresse, après euh, le morceau, après la démonstration, je t'expliquerai comment toi aussi tu peux apprendre à le jouer. Ok, tu as kiffé le morceau <rire> Bon, tu as aimé, super. Bah écoute, si tu veux apprendre à le jouer, alors, petite recommandation, il n'est pas du tout pour les débutants, encore moins pour les grands débutants, car il est de niveau 3. En effet, euh, ceux qui sont de niveau 0, ce sont ceux qui débutent. Bon, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, dès que tu sais jouer correctement les notes naturelles, aspirées, soufflées sur l'instrument, tu es de niveau 1. Et quand tu sais jouer les notes altérées, aspirées, tu es de niveau 2. Et quand tu sais jouer les overblows, tu es de niveau 3. Ça va, bah, tu suis. Et donc ici, il y a beaucoup d'overblows. Il y a un overblow en 5, un overblow en 4, il y a des altérations inspirées. Enfin voilà, il y a du boulot. <rire> Mais c'est un morceau magnifique, n'est-ce pas Donc comment faire pour apprendre à le jouer bah, Tout simplement, tu cliques sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de la vidéo. Et tu seras redirigé sur le catalogue, dans le catalogue en fait, de tous les morceaux que tu peux apprendre à jouer avec la méthode dérive. C'est une méthode en 7 étapes qui te permettent de partir de la partition, même si tu n'as jamais euh, lu de partition de ta vie, je t'explique tout. On travaille les notes ensemble, euh, on travaille les rythmes ensemble, on travaille le placement rythmique ensemble. Je te montre quels effets tu peux jouer sur ton instrument, Et parce qu'en fait, jouer un morceau à l'harmonica ce n'est pas juste jouer des, euh, des, des notes, c'est jouer avec les effets de l'harmonica, et puis je t'explique aussi comment interpréter le morceau et comment improviser. Et euh, l'objectif c'est pas de faire exactement ce que je fais, c'est de comprendre ce que je fais pour t'en inspirer et toi-même construire ta propre interprétation et ta propre improvisation. Donc si ça t'intéresse, le « i » comme invitation ou le lien dans la description. Et nous bien évidemment, comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain, samedi oui mais samedi midi <musique>